Alors. Alors Ah non Non je suis tombé yep. Cookie jubile, E Bon ça marche quand même Super. Non non tais-toi tais-toi Tais-toi tais -toi. Alors date. Ah, oh, ça me manque. <rire> non, t'es pas le seul, t'es pas le seul. Du tout. C'était chouette. Eh bien salut à tous et puis... Je me suis gratté l'œil là. Eh bien salut à tous et puis à toutes, c'est Nakid et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tient énormément à cœur. Voilà. Après moult réflexions, après des commentaires que j'ai reçus me disant qu'il fallait que je continue dans l'univers de Monster Hunter, j'ai décidé de continuer cette aventure à ma façon. Voilà, certains d'entre vous le savent, J'étais comédien amateur dans mes années précédentes et j'ai utilisé un petit peu cette capacité pour pouvoir essayer de, de créer un univers, enfin, de créer un univers, d'approfondir l'univers de Monster Hunter par des contes et des récits et des documentaires. Et là, je me lance dans un énorme projet, c'est-à-dire continuer la série audio sur Daifu Keri le chasseur des tempêtes. Et pour rendre le projet vraiment clean, je me suis entouré de comédiens professionnels, de youtubeurs, youtubeuses, Spécialisé dans la voix off et dans le doublage de dessinateurs, de dessinatrices, de chanteurs, de chanteuses. Voilà, le but de ce projet c'est vraiment d'avoir le support qu'est Monster Hunter, d'avoir tous ces domaines artistiques là à côté et d'essayer de construire quelque chose autour de Monster Hunter parce que Monster Hunter est une saga qui malheureusement a un univers, un lore qui est malheureusement peu développé. Mais qu'il y en a un en tout cas, et qu'il y a un lore qui est magnifique. Et le but du jeu pour moi, en tant que... Que... Enfin, que personne qui a écrit... Euh, cette fatigue, cette fatigue, Oula <rire> En tant que personne qui a écrit cette fanfiction autour de cet univers-là, le but du jeu pour moi est d'essayer de faire ressortir le plus possible cet univers. Parce qu'il faut aussi que vous vous y retrouviez. Que vous soyez des personnes qui ne connaissent pas l'univers de Monster Hunter, ou bien des chasseurs accomplis qui sont des jeux de la vieille également. Alors voilà. Il faut savoir que... C'est un projet bénévole, je fais appel à, à toutes ces personnes fantastiques, bénévolement, qui ont accepté de me prêter leur aide pour ce projet-là. Je leur en remercie, c'est vraiment, vraiment incroyable, c'est vraiment cool, de votre part. Je ne sais pas, actuellement, encore, où je vais poster cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai la chaîne Naked the Cookie et Naked the Kid. Naked the Kid qui est plus concentré dans le domaine théâtral de la voix-off du doublage, ce qui rejoint un petit peu ce projet-là, ce que rejoint en fait tous les projets Monster Hunter que j'ai fait précédemment. Mais... Voilà. Cette chaîne YouTube, Naked the Cookie, j'ai pas su l'entretenir, donc... Il y en a parmi vous qui restent, qui sont là, qui sont toujours présents, et ça me fait vraiment plaisir. Euh, mais voilà, le but du projet, c'est qu'il gagne vraiment en visibilité, et qu'il puisse en tout cas se, se, se développer pour, euh, pourquoi pas, faire plus tard un épisode 2, et continuer euh, les aventures de, de Daifuki Ristract. Chose que j'ai proposée à MonsterHunter.fr, chaîne que vous devez sûrement suivre, parce que c'est elle qui a vraiment une bonne communauté MH bien soudée, et qui reste dans l'actualité, et qui parle de... Ils font des trucs fantastiques, franchement, je veux dire... Ils, a, ils ont une séquence qu'ils appellent Making of Et euh, voilà, c'est parler du lore, c'est parler des, des monstres, etc. C'est exactement, ce que, je, exactement ce que je faisais moi dans le temps Et voir que ça perdure aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir Et je me suis dit que... Euh, voilà, moi je, je m'en fiche, enfin euh, je m'en fiche J'aime beaucoup la chaîne naki de cookie quand je la regarde il y a beaucoup de souvenirs Mais le plus important c'est la visibilité du projet pour le coup Et je me suis dit que, étant donné que certains de mes abonnés qui sont là ils doivent être aussi sur cette chaîne-là. Euh, autant, autant essayer de, de faire en sorte de, enfin, autant, autant leur proposer de poster la vidéo sur leur chaîne, comme ça, elle aura plus de visibilité. Et, en tout cas, dans, dans, dans, dans le style de ce projet, initialement, voilà, je voulais que ce soit une série audio, chose qui a déjà été faite sur, euh, sur YouTube. Il hein. euh, y a des gens qui ont fait des séries audio sur Monster Hunter, euh, où ils racontaient l'histoire de chasseurs. Qui était d'ailleurs très bien faite, il, il y a même un français qui l'a enfin, fait, euh, j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. Euh... Mais voilà, ce projet là, pour le coup, il est différent. C'est à dire que de base moi aussi je voulais partir sur une série audio avec euh, pas d'image ou quoi parce que le jeu ne peut pas offrir euh, grand chose. Mais avec les nouvelles fonctionnalités de Monster Hunter World, avec des vieilles cinématiques, enfin... On veut donner une patte artistique vraiment particulière à ce projet. À la manière d'un Gumball, d'un aventure Time. Parce que justement, il y a des moments où le jeu ne permet pas de faire certaines actions par des personnages. Et du coup, il faut qu'on compense. Et comme la série a pour but d'être à la fois sérieuse, dramatique, et humoristique et compréhensible pour tous, encore une fois, c'est vraiment le, vraiment ce qu'on veut transmettre. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir des private jokes, mais qui ne vont pas empêcher que les autres puissent comprendre l'enjeu et la situation quand ils, sont pas familiari... quand... Et quand ils ne sont pas familiarisés avec Monster Hunter. Voilà, donc euh, j'ai déjà fait un message pour un peu exprimer euh, mon ressentiment, pour expliquer euh, le but du projet. Euh... Euh, dans l'anglais communautaire. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes vraiment euh, un, un nombre, en tout cas, à répondre, à, à me répondre, à participer. J'en retrouve certains, je pense à Kenotor, Shagaru, Hunter, enfin plein d'autres, à Spinosaur, euh, 9000 euh, 9200. Enfin, <rire> ce projet, d'une part, c'est... Euh c'est pour vous rendre hommage à vous qui êtes encore sur la chaîne, qui me suivez. Parce qu'effectivement, euh, même si on a atteint, et je suis fier, on a atteint les 3000 abonnés. Euh, mais il n'empêche que euh, sur les 3000, effectivement, euh, vous êtes, euh, si ce n'est peut-être, euh, je sais pas, 100, 200, 500, peut-être 600, voire 900 à être restés. Mais, euh, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes toujours là et que vous m'accompagnez sur cette... Euh, sur cette route, sur ce chemin. Donc, pour clôturer, parce que comme d'habitude, je parle trop, mais vous notez quand même que là, ça va faire environ 8 minutes ou quoi, il faut encore que je cut, mais on n'est pas arrivé à 15 minutes. <rire> Donc ça veut dire que sur les années, il y a eu de l'amélioration. Donc bref, pour résumer, le projet sortira en janvier 2020. Voilà, c'est officiel, en tout cas je, je me fixe cette deadline, faut il faut qu'il sorte en janvier 2020 pour vous montrer ce qu'on a fait, pour vous montrer l'ampleur du projet parce que franchement là dans le montage ou quoi, c'est un projet qui, qui me rend très joyeux, qui m'a qui, qui beaucoup ému hein, par le par le jeu des comédiens, des acteurs. Euh, il faut savoir également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'en profite pour le dire là, voilà, il, il y a des amateurs. Et selon moi, c'est une très bonne chose, ça apporte vraiment quelque chose d'unique. Le, le concept, on met des, des guillemets à professionnels et amateurs, enfin moi je mets en tout cas des guillemets à professionnels et amateurs, parce que ça veut tout et rien dire à la fois, tout simplement. Euh, voilà, l'amateurisme, c'est la passion pour le hobby. Et pour le coup, les personnes euh, amateurs qu'on a avec nous, sont vraiment superbes et elles apportent vraiment au projet personne n'a été choisi au hasard dans ce projet F sincèrement je, je vous promets que ce projet enfin en tout cas <rire> cet épisode 1 <rire> pour ne pas trop avancer euh, va vous envoyer du lourd et va claquer et j'espère qu'il va retourner un petit peu euh, l'univers de Monster Hunter et que ça va donner l'envie à des gens par la suite de se lancer dans ce genre de projet et de créer sur le lore du jeu parce que voilà, hein. et j'ai des amis qui font ça aussi, hein. montrer du gameplay, je trouve ça bien sympa, mais euh, le, le, il, il faut qu'il y ait plus de gens qui montrent l'univers du jeu, quoi. C'est vital. <rire> voilà, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je suis beaucoup plus actif. Voilà, où je poste un petit peu des choses en rapport avec l'univers théâtral, en rapport avec le doublage, la voix off. Où je lis des poèmes, où j'interprète des personnages. Où je suis accompagné également de copains YouTubeurs aussi qui sont dans ce projet. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Tchuss Je vous tiens au courant dans les anglais communautaires. Donc, euh, soit vous me rejoignez sur Twitter ou soit vous restez dans l'anglais communautaire un petit peu... Enfin, euh, c'est pas rester dans l'anglais communautaire. Ce que je voulais dire, c'est que vous regardez l'anglais communautaire quand je choisis des trucs. Comme ça, vous pouvez interagir avec moi et me parler. Voilà. Et je disais qu'on n'était pas arrivé à 15 minutes, mais on est déjà à 10 minutes. Allez, à peluche À peluche À peluche Salut